Bonjour à tous, nous sommes là pour une partie de Monsterpocalypse en 1 contre 1 et je suis en compagnie de Monsieur David Riley. Bonjour David. Salut Léo, bah ça me fait super plaisir d'être avec toi et de jouer à Monsterpocalypse. En plus, on a la chance d'avoir des figurines peintes par notre illustre Sébastien Lavigne et ses comparses Spony Delavida et pop Poc avec le studio Crazy Apex. Donc, ça va être vraiment super beau. On est donc dans de bonnes conditions. Alors, on joue sur un prototype, hein, par exemple. Il y a un certain nombre de, de choses qui sont finales, mais tout n'est pas complètement euh, final, notamment par exemple le, le, le plateau de gestion des dés euh, qui sera euh, retravaillé lui aussi. Mais en revanche, les cartes, le design des cartes, c'est à peu près ce qu'il y aura. Le plateau de jeu, c'est pas tout à fait non plus la version finale. On a une version qui est plus poussée, euh, mais ça vous donnera quand même une bonne idée de, euh, de ce à quoi va ressembler le jeu au final. Donc nous jouons une partie en 1 contre 1, euh, et euh, le but, euh, nous jouons avec un seul monstre, et le but c'est d'éliminer le monstre adverse. Alors dans cette partie, on ne fait pas d'explication de partie, on va jouer directement euh, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, mais on va quand même commencer par la présentation des, des deux forces en présence. Je te laisse commencer David Merci, Léo. Alors moi, je vais euh, jouer avec les planètes eaters. Alors, les planètes eaters, ce sont des c'est-à-dire les dévoreurs de planètes. Dévoreurs de planètes en français. Ah oui, ça va, ça va être un peu du Jean-Claude Vandal. On <rire> va osciller entre en anglais et français. Donc les planètes eaters, ce sont des extraterrestres qui euh, traversent le, le cosmos euh, euh, à la recherche de planètes à détruire. Pardon. Pardon. Pardon. Et donc euh, en fait, le fluff, on raconte d'ailleurs un petit peu dans notre communication sur euh, les réseaux sociaux. Dans l'histoire dans de, de Monster Apocalypse, les Planet Eaters arrivent via une comète qui vient percuter, s'écraser sur la Terre et libérant donc les euh, gigantesques monstres euh, dévoreurs de planètes, notamment euh, Gorgadra, qui va être le monstre ici présent et que. Oui. Alors, pour euh, vous détailler très rapidement euh, les forces en présence. On va donc avoir Gorgadroit. Alors Gorgadjoa, euh, ses capacités spéciales, sans rentrer dans le détail, mais il a euh, deux pouvoirs intéressants. Le premier, c'est qu'il va récupérer un dé supplémentaire de puissance, donc les dés rouges qui permettent au monstres d'avoir des, des, des, des attaques plus puissantes. Il va récupérer un dé rouge en plus à chaque fois qu'il détruira un bâtiment. Donc lui, son but, comme les Planetiteurs, c'est vraiment de euh, tout casser dans la baraque. On est d'accord. Et ensuite, il a Rind, euh, qui... qui c'est va... vénère, quoi. C'est vénère, ah. oui. <rire> Merci, Jean-Claude. <rire> qui, qui va lui euh, permettre de gagner également un dé de puissance à chaque fois qu'il subira un dommage. Ah oui. Ça, c'est donc pour Gorgadra, euh, qui a donc aussi 6 euh, d'attaque, 8 de défense. Ah oui. Euh, ensuite, il va venir avec des Champers. Donc on a ici les deux unités de base et une unité d'élite. Je précise que le jeu sera traduit en français. Donc là on joue avec oui, les là, cartes là. en anglais. Mais évidemment vous aurez des noms français. Comme on ne les a pas en fait, on utilise les noms anglais pour l'instant. Donc eux, leur particularité, c'est qu'ils attaquent au corps à corps. Brawler En anglais. Euh, c'est pour ça que souvent je les appelle un peu ma bande de brawlers. <rire> Assez Ensuite j'ai... Une destructomite. Elle aussi, elle a que des attaques en corps à corps. L'intéressant, est intéressant, c'est euh, elle va réduire la défense d'un ennemi qui est situé à deux cases d'elle pour les attaques de corps à corps de ses alliés. Donc, typiquement, elle se marie plutôt bien avec les Chompers qui, d'ailleurs, bon, ne font oui. que des attaques au corps à corps mais qui sont très puissants en corps à corps pour des petites unités euh, ouais, qui tout sont à plutôt fait. balèzes au corps à corps. Tout à fait. Ici, on a les Scorchers. Trois unités de base, une unité d'élite. Eux, ils sont plutôt typés Blast attack, Attaque à Distance. Euh, et ils ont une particularité, c'est que... Ils, ils une... volent, déjà. Ils volent, ouais. Oui. exactement. Et ils ont une action qui s'appelle Ignite, qui permet de d'allumer, de mettre le feu à un débris. D'allumer le feu. D'allumer le feu. Merci, Léo. Ensuite... Euh, J'ai un exterminatrix qui lui va pouvoir. Ah, moi j'aurais dit une. Ensuite. De, une, une, une exterminatrix. Une exterminatrix. Non oui oui oui. Bon, carrément. Donc <rire> ici on a une exterminatrix. Qui va pouvoir comboter avec les Scorchers puisque elle a euh, des Blast Attack, donc des attaques à distance également. Alors elle elle a des, des capacités intéressantes. Euh, la première c'est Devastation. Qui fait que quand elle détruit un bâtiment, elle va détruire potentiellement les unités autour. Oh. Ensuite, Penetrator, euh, quand elle résout une attaque, les... elle va descendre de 1 la défense des euh, unités ennemies. Ah ouais. Et puis, Demolisher, euh, quand elle détruit euh, une unité, enfin, quand elle détruit un modèle ennemi, euh, je gagne un dé supplémentaire de plus. Donc c'est clairement une, une élite en fait, c'est une, une unité spécialiste, clairement une il, élite. Exactement. Tu en as quelques-uns d'ailleurs, hein tu, tu en as trois. Toi, donc donc trois, trois unités spéciales, qui ah, sont ici, et donc il nous reste la dernière, qui est un Explode Hawk. Euh, lui également fait des attaques encore à corps. -accord. Il a Chain Reaction, donc ça, ça permet de quand on détruit une unité, on peut détruire les unités qui sont adjacentes à cette unité. Dans réaction en chaîne. Donc, Exactement. Ouais, euh, son, son, son, son inconvénient, c'est que euh, l'Explode de Hawk, il ne peut pas faire d'attaque combinée avec d'autres unités. C'est un peu un nous solitaire. Euh, une sorte de kamikaze, il va, euh, il se met kamikaze. au milieu des, euh, des, des ennemis, des troupes, et puis les, il, se, il se fait sauter quoi C'est ça, c'est sa dernière capacité. Euh, autodestruction. Euh, ben, quand il résout une attaque et qu'il réussit des dommages, à engendrer des dommages, il va être replacé dans la réserve. Donc il va, il fait une attaque contre une unité, il va détruire toutes celles qui sont autour. Donc ouais. En fait, il va, il se fait exploser au milieu de ces ouais, ouais, un unités ça. et il les, il les élimine. Mais par contre, il le replace dans ta réserve. Très bien. Voilà pour les planètes eaters. Parfait. et eh bien, pour contrer cette menace sur la Terre matérialisé par les dévoreurs de planètes, il y a le GARD, G-U-A-R-D, qui est la réponse de la Terre à, à cette menace. Euh, en fait, comme tu l'as dit, vous êtes venu sur une comète, et les observateurs terrestres se sont vite rendus compte qu'il y avait cette menace qui planait, et donc là, euh, pas moyen de tergiverser, il fallait réunir toutes les forces terrestres pour contrer cette menace, et ça se matérialise par le garde. Le garde, c'est quoi C'est euh, toutes les ressources de la terre mises en commun pour essayer de construire des, des robots absolument gigantesques qui pourraient faire face à cette menace. Et donc, c'est... La petite armée que j'ai là, elle est vraiment du garde. Donc, qu'est-ce qu'on a On a un représentant qui est le Defender X, qui est mon, mon gros monstre. Donc, un robot de 60 mètres de hauteur. <rire> qu'est-ce qu'il a comme capacité spéciale Eh bien, déjà, il est mécanique, donc... Ça lui donne des avantages dans certaines situations euh, il a disruption c'est à dire que lorsqu'on est à proximité euh, de lui on est un petit peu moins efficace donc tu perdras un des deux boosts pour chaque euh, un des bonus donc pour chaque unité qui se trouvera moins de deux cases de lui euh, il a également bah, c'est le garde hein, il, euh, il sécurise c'est vraiment leur capacité Donc... Chaque fois que, il sécurise un ou plus, enfin que, que son armée sécurise un ou plusieurs bâtiments, euh, je gagnerais un dé de puissance supplémentaire. Voilà. Sinon, il est, il est, il est bon en, en corps à corps, il est bon à distance, à peu près équivalent, et surtout sa grande capacité, sa grande force et sa mobilité. Il est très mobile, il a des jump packs, donc il peut faire des sauts et sauter au-dessus des bâtiments, au-dessus des figurines, donc ça lui donne une grande mobilité que tu n'as pas. Tout à fait. Euh, il est accompagné de, de différentes troupes. Alors, là, je vais, je vais vous montrer un petit peu. Euh, il a un gros tank qui s'appelle un MR Tank. Alors ça, c'est vraiment un tank gigantesque. Hein. Il faut imaginer qu'il fait euh, plusieurs étages de hauteur. C'est un truc absolument colossal qui a été créé par, euh, par le garde. C'est pareil, c'est une unité spécialiste, une unité d'élite qui est capable de, euh, de tirer et d'essayer de, d'agresser un, euh, un monstre c'est-à-dire que quand j'attaque un monstre avec cette grosse unité, je vais recevoir 2 dés euh, bleus, 2 dés bonus supplémentaires. Mmh. Et c'est également une forteresse mobile, donc tous ceux qui seront à côté de moi auront plus un en défense, en cover, en couverture. Mmh. J'ai également mes troupes d'exo-armor. Alors, on peut voir mon élite et on peut voir les troupes de base. Donc eux, ce sont des ce sont des, des robots géants, mais pas aussi grands, pas aussi géants que, que mon Dessin x et leur particularité, ils ne sont pas très très forts en attaque à distance. Par contre, ils sont balèzes au corps à corps. Et surtout, ils ne peuvent pas être écrasés par euh, les monstres. Donc, ton, ton attaque d'écrasement, de stomp, ne fonctionnera pas contre moi. Euh, j'ai ensuite des avions. strike Fighters. Donc, j'ai une élite et j'en ai trois qui sont euh, classiques. Donc, eux, leur particularité, c'est qu'ils sont bons en attaque à distance. Ils ne font pas de corps à corps. Ils ne font que des attaques de tir à une portée de 3. Mais surtout, ils, sont, ils ont le vol et ils sont très rapides. Ils se déplacent de 7. Donc ils sont extrêmement mobiles. C'est les, les plus mobiles des, des unités, je pense. Euh, et enfin, j'ai mon petit hélicoptère, le Rocket Chopper. Alors, lui, son intérêt, c'est qu'il est un peu moins rapide que les avions. Mais il vole quand même. Donc, il est quand même bien mobile. Et surtout, euh, il te localise et il fait baisser euh, la défense d'une unité ennemie. Donc, si tu es à, situé à moins de 2 cases de 1 point. Alors okay. c'est un petit peu l'équivalent de la destructomite, sauf que toi tu fais baisser un point au corps à corps, alors que moi c'est euh, uniquement pour les attaques à distance, ouais. les blast attacks. Ouais, ouais. okay. Donc voilà, alors nous sommes venus chacun avec euh, 9 bâtiments qui sont tous dans la boîte de base, donc on a choisi parmi les bâtiments de la boîte de base 9 bâtiments qui nous intéressaient, donc euh, 9 chacun. Donc, euh, moi, j'ai pris euh, donc, des bâtiments normaux, puisque ceux-là, on peut en avoir à plus de 4 exemplaires. Donc, j'en ai 7 comme ça. J'ai ma... Alors, ça, c'est ma, ma base, euh, la base euh, des gardes. Alors, ça, c'est un bâtiment très particulier qui me donne un avantage. Quand je le sécurise, quand il est sécurisé, j'ai droit, en dépensant un dé d'action, de, de, j'ai droit à une relance. Et ça, c'est assez bâton. Ah, ouais, on est d'accord. <rire> Et <rire> également, une fois par tour... <rire> euh, je peux, si, tant qu'il est en jeu, je peux, je, vais, euh, je peux avoir une unité qui va me coûter un point de moins à recruter. Ça, ça facilite également si c'est chez les gars Et puis le deuxième que j'ai pris, alors il est moins intéressant pour moi, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul, c'est le, le Downtown High Rise. Donc c'est une sorte de grasse-ciel du euh, centre-ville. Euh, il a une capacité qui permet pour les monstres non mécaniques, parce que je ne suis pas font une attaque au corps à corps de récupérer un point de vie donc ça ça te servira plus à toi mais il a une deuxième capacité outre qu'il est un peu plus résistant que les, les bâtiments normaux c'est que les unités qui sont adjacentes auront un bonus de plus un des bonus bleus donc pour leurs attaques au corps à corps ou à distance voilà. lorsqu'il est sécurisé lorsqu'il est sécurisé bien sûr et toi alors moi j'ai euh, les euh, apartments donc j'en ai euh, sept aussi, et puis j'ai deux downtown high rise, donc tu en as pris deux de décrire parce que, parce que euh, pour moi, ils sont intéressants vis-à-vis -vis de ce que tu as dit précédemment, c'est-à-dire que euh, les plats par exemple, pourraient en le détruisant euh, récupérer un point de vie ouais. au corps à corps, hein. au corps à corps uniquement. Ouais. Et bien, je pense qu'on est prêt, <rire> on est prêt à commencer. Oui, c'est Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va déterminer qui, le, commence. qui oui. commence, alors. Ça on, va les... voilà. on va le lancer sur la map puisqu'elle est, elle est vide pour l'instant, mais après, on lancera tous les dés. Je fais 4. Moi, je fais 2, donc tu seras le premier joueur. Donc, puisque tu es le premier joueur, alors, le premier joueur va choisir la carte qui l'intéresse. la carte. Alors moi, <rire> là, comme ça, j'ai je, je, choisi... Oui. Oui. Uh, destruction Junction. Ah, crois. ça tombe bien, c'est la carte qu'on a là. C'est plutôt bien foutu. Ensuite, le deuxième joueur, donc à savoir moi, non, va vrai. choisir son déploiement, sa zone de déploiement. Soit que la que zone de choisir? déploiement bleue, soit la rouge. Est que tu et fais? en fait, je crois que je vais choisir la bleue, elle me, elle me convient. Ok, c'est Et ensuite, le premier joueur doit commencer à placer les bâtiments. Alors, on place les bâtiments d'abord dans départ, les, zones sur vert. les zones vertes et, et fait, après on... dans les zones. Je vais tenter. Parce que c'est déjà une partie intéressante. Je veux dire cette première phase, parce que justement il faut choisir où on essaye de mettre les buildings qui peuvent nous apporter des bonus. Et déjà ça fait partie de la tactique. Et bon, euh, voilà. Donc moi je vais essayer d'avoir un avant-poste d'avoir un avant-poste ici. Mmh. Je vais essayer ça. Parce que si tu le sécurises, tu pourras avoir des bonus pour tes attaques. Voilà. Moi pour l'instant je vais placer un bâtiment normal et je vais le mettre près de chez moi. Toi, voilà. c'est bien l'énergie. Euh... J'en ai moins de spéciaux que toi Alors je vais mettre euh... Celui-ci Ici ah, Et eh bien Je vais quand même mettre moi aussi Un bâtiment un ouais. peu comme le tien Vers l'avant pour euh, Pour pouvoir moi aussi Faire des attaques euh... Je vais placer ça oui. On sent déjà tout le stress là. Oui euh, je, place, je place mes bâtiments normaux. Ah, tu dois tu d'abord les placer sur. Ah oui, excuse-moi, tu as raison. Oh là là. Ça, ça, erreur. Commence. ça commence. Quelle erreur Voilà, je le place là. À toi. Et ben, il reste plus que. Non, il reste deux emplacements. Eh ben, écoute, on va, on va s'amuser à foutre le bazar au centre. Oh là là, tous les, tous les downtown high rise, tous les gratte-ciel sont en fait au centre de la. D'accord. Eh ben, moi, je vais mettre un dernier bâtiment. Tu mets pas ton. Non, je mets pas ma part. Ma, ma, ma, ma, <rire> ma defense guard base. Chez moi. Non, non, non. Bah, ma garde defense je base, pas. Je ne je... sens pas, pas, trop, te pas te te trop près. Sais. Maintenant, on va remplir les zones jaunes. Alors, tu peux les remplir ici ou chez moi, c'est tu veux. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et c'est ce que je vais essayer de dire. Parce que ici, pour expliquer un petit peu, ça peut être une zone intéressante pour toi pour positionner ce bâtiment pour les guards parce que tu vas pouvoir recruter autour et sécuriser si je veux essayer de t'embêter un petit peu parce que je suis un dévoreur de planète Donc, tu vas euh, me mettre un bâtiment basique euh, dans la zone la plus facile déjà, à sécuriser peu, euh, euh, et bien dans ce cas je vais euh, tout de suite le placer à un endroit qui peut qui sera le plus loin de chez toi et, et c'est dans ces moments là qu'on peut regretter <rire> donc là maintenant il n'y a plus que des bâtiments normaux à placer donc euh, le choix est plus simple je vais quand même Regardez ça notre ville est construite et donc on est cette fois-ci prêt commencer donc ça sera le premier joueur qui va, qui va commencer et c'est toi David avec ton Gorgadra. effectivement contrairement aux unités on place dès le setup, dès l'installation le, le monstre principal donc tu vas le mettre ici on positionne ouais, ouais. je vais me placer ah, mais... le déploiement est fait et bien maintenant euh, premier tour commence et c'est forcément un tour d'unité c'est à toi David comme je disais, moi, l'idée, c'est quand même de tout péter dans la baraque. Donc, je vais essayer de détruire un bâtiment si possible. Je vais sortir Exterminatrix. Pour vais... oh. deux points. Elle, Elle coûte, coûte deux points deux Ah ouais, c'est pas une grunt. Hein non. Ah si, c'est une grunt, mais c'est une grunt qui coûte deux. points. Normalement, les grunts coûtent un. Je vais sortir une élite. Scorcher et sortez. Et puis avec le reste, là nous sommes dans la phase de spawn. Génération des monstres Exactement. qui apparaissent sur nos cases bleues pour moi, rouge pour vrai. Donc je vais dépenser un dé supplémentaire. Scorcher ici. Donc à faire. Il me reste 5 dés ici, il faut que j'en garde quand même, c'est Espérer pouvoir faire une attaque. Euh, je vais ah, mais... ah, Est-ce Est que tu as fini puis... ta phase de génération Exactement. Donc tu. Voilà. Donc, Donc maintenant, maintenant ça va être la phase de mouvement. Exactement. Donc la phase de mouvement, euh, l'exterminatrix. Le... A à combien... 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Alors là, tu occupes. Une zone qui te permettra de bénéficier également de la, la zone de génération verte. Exactement. Tu pourras apparaître là au prochain tour si tu es toujours présent sur ce point-là. Ensuite, je vais me déplacer avec le Scorcher, lui, il a combien de vols ouais. Il a 5. Je peux aller ici. On n'a droit qu'à une seule diagonale. Une seule diagonale sur le déplacement. Et même pour le calcul des, des portées il n'y a pas de ligne de vue dans ce jeu, il y a juste la portée. Je vais venir ici avec l'autre Scorcher. Ouais. Ah oui, il veut vraiment. Euh, il veut vraiment popper près de chez moi au prochain tour. Hein Et c'est ça qui est euh, assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a vraiment pas mal de stratégies possibles. Hmm. Est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on s'écurise, est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on essaie de se spawner au sens... Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. D'accord. Je te dis tout, moi, comme ça, on est entre nous. Oui, hein. mais je sais très bien, je le connais. On peut très bien dire ça et faire exactement l'inverse après. Aussi. Mais euh, c'est aussi pour montrer quelques tactiques. Oui, et enfin, cela pour dire, expliquer, est vrai. Pour ce que expliquer tu dis un peu les, les tactiques. C'est vrai qu'il y a plein de tactiques différentes. On peut rester, on peut détruire des bâtiments, on peut essayer de, de se positionner sur les, les points de power, pour gagner des points de power. Enfin, il y a... On peut essayer d'occuper la zone négative, on peut essayer d'occuper euh, euh, les zones qui permettent de popper au prochain tour donc il y, y, y, y a plein de possibilités Alors, un, deux, trois, Alors évidemment ceux qui ont volé, en volent, ils s'en fichent des, des terrains difficiles hein, et même des, des bâtiments peuvent voler au dessus Est-ce que ton Exterminatrix, euh, elle est tout terrain Alors l'Exterminatrix, elle a high mobility comme le Guard, comme euh, Defender X. Donc ensuite, euh, je vais, comme je l'avais annoncé, euh, détruire un bâtiment. Alors lequel, Essayer, en tout cas. Lequel veux-tu viser Alors ces deux-là vont euh, tenter de détruire, par exemple celui-ci qui est à portée des deux. Donc c'est une attaque combinée. Je dois mettre à minimum. Est-ce qu'il y en a qui font baisser la défense Non, hein, pas, pas parmi ceux-là. Lui, fait baisser la défense du de de Mais même à cette distance Oui, c'est chaque attaque. Euh... Donc, si tu attaques ce bâtiment-là, oui. sa défense est de moins 1, donc normalement, les bâtiments ont 5. Là, ils se retrouvent avec 4. C'est ça C'est exactement ça. Chacun vient avec 2 dés, euh... 2, donc 2 dés de bonus. Donc, 4 dés bleus. Et puis, j mis. Pour l'instant tu, tu, as, tu as mis deux dés blancs. Est-ce que tu pourrais en mettre plus sais combien Ils peuvent avoir un ou deux. Je peux mettre plus. C'est ce que je vais faire. Donc tu vas lancer je... le maximum. Ils, peuvent, ils pouvaient lancer chacun euh, deux dés blancs. Donc l'exterminatrix peut lancer jusqu'à 3 dés. Et euh... jusqu à jusqu à 2. 2. Et tu lances tout ce qui te restait. J'essaie d'assurer. Et... Ok. Et c'est. Pas ah, mais... des masses réussies, j'ai envie de dire. Mais tu n'as pas une capacité qui permet de relancer tes dés Je ne crois pas. Ah, c'est dommage. <rire> Je, ne... Je ne relèverai pas. <rire> donc en fait, donc, les, deux, les deux créatures ont fait une attaque combinée pour essayer de détruire le bâtiment. Il leur fallait faire quatre, mais malgré tous les dés qu'il a lancés, il n'a pas réussi. Et donc cette attaque, euh, en fait, la, la bave ou le, le, le feu euh, s'est éclaté contre le bâtiment. Ça allait à côté, mais... quoi. Non, ça n'a ça, ça, ça ouais, pas, pas pris. Ça n'a pas pris, ça a pas pris. Après la phase d'attaque, on a la phase de, de push, la push phase. Mais c'est-à-dire qu'en fait, Quand tu il pourrais, si il te des jeux, restait des dés dans ta, dans ta phase. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, Dans ta zone d'unité, tu pourrais les mettre dans la zone de Exactement. monstre. Exactement. Donc au moins, tu as tout aidé dans la, dans, dans la voilà. zone de monstre. Ça veut dire que le prochain tour, il va forcément activer son monstre. Je le sais. Bon. J'espère dire que ça commence plutôt pas mal pour la destruction de la planète. Finalement, ça fera plaisir aux humains qui nous regardent. Mais évidemment, voilà. Pour l'instant, la, la ville, elle est toujours entière. <rire> je, je suis très content. Non, mais voilà, j'ai envie de tout casser, mais en même temps, voilà. tranquille. Tranquille, on verra. Eh bien, c'est à moi. Euh, je vais faire donc une phase d'unité, forcément, et donc je vais faire euh, apparaître mes, mes forces. Eh bien, je vais faire apparaître une petite exo-armor ici, pour un. Je vais en faire apparaître un deuxième, donc ça va me coûter deux. Mm -hmm. Voilà. On fait apparaître un deuxième qui va, pousser, de... qui va donc pousser le premier et je vais le faire pousser vers l'arrière, comme ça. Okay. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça. Ensuite, je vais faire apparaître mon Exo Armor Elite, donc le, le, leur chef. Et celui-là, je vais le faire apparaître ici. Ensuite, euh, je vais faire apparaître un avion ici. Un avion normal. Donc je dépense un, je vais le mettre ici, juste dans ma zone. Ensuite je vais faire apparaître mon tank, ton gros tank. Donc c'est un spécialiste, il coûte deux. Et je vais le faire apparaître ici. J'aime pas plus que ça ce tank. Je sais pas pourquoi. C'est vrai Ouais, je sais pas. <rire> ça me rappelle peut-être des mauvais souvenirs quand j'étais venu la première fois. Je vais faire apparaître. Ma dernière euh, exo-armor, je vais la mettre ici. Et enfin, je vais faire apparaître pour un mon rocket chopper, mon, mon, mon hélicoptère. Il ici. Donc en fait, j'ai utilisé tous mes dés pour faire op, euh, ma mon armée. Et donc, je joue plus défensif. Mmh. Effectivement. Donc je n'ai plus de dés. Donc tu sais que moi aussi, au prochain tour, je jouerai un monstre. Et maintenant, je vais faire la phase de mouvement. Ouais. Donc mon exo-armor ici va se déplacer... Là. Celle-ci reste ici. Mon élite mon élite se déplace de 5. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Mon avion va se déplacer de 7. Enfin, il peut se déplacer de 7. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Ensuite, mon tank, mon gros... Euh, mon MR tank, il va faire 1, 2... Il va venir sur la zone de, de pouvoir ici, de puissance ici. Mon exo armor va faire 1, 2, 3. Et enfin, euh, mon, mon rocket chopper, il va venir aussi, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, je suis vraiment en défense et là, euh, désormais, je sécurise ma, ma tour ici. Mm -hmm. Je sécurise celui-là aussi parce que j'en ai trois qui, qui ouais. sécurisent là et ouais, j'en ai trois veux, qui sécurisent dire, là euh... et je sécurise ce bâtiment donc je suis vraiment en défense en attente et en sécurisation voilà j'ai terminé mon tour c'est donc euh, à toi pour ta, ta phase de monstre donc en commençant par la montée en puissance le power up soit la montée en puissance donc le power up ici j'ai une zone de power positive ici aussi une deuxième donc ça me fait 2D, 2D, 2D rouge. C'est pas encore. Euh... Génial pour faire une croissance. Ça, ça va pas être la même que toi, ton tour. Mais il se trouve oh, que mon Non, mot... J'en aurais pas tellement plus. Hein. Mon mode ah, un de, peu le, plus le, de génération de, de, de puissance n'est pas le même. Ouais, J'en aurais un peu plus quand même. Alors, tu as fini la phase de monter en puissance. Maintenant, c'est le mouvement. Exactement. Et j'hésite à venir te voir, t'entrer de jeu, pour qu'on soit, tu vois, épique. Direct. et c'est possible euh, c'est possible via une mécanique et le stepping qui permet de dépenser des dédactions pour bouger d'une euh, case n'importe où même en diagonale autant de fois qu Exactement. que Exactement. alors ça va être un petit peu euh, bourrin mais en même temps moi je suis euh, donc je suis pas vraiment là euh, pour faire dans la dentelle je... et eh ben essayons de toute façon tu vois donc ce que je vais faire c'est que je vais lui faire faire un stepping jusqu'ici du stepping. Un, du stepping, ouais. D'abord. Avant ton parce mouvement. Hein. Gorgadroa, euh, ouais, c'est faire du stepping. Ouais, ça paraît bizarre, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait dépenser 6 démons. Ouais. Hop. Ensuite tu vas pouvoir se déplacer. 1, 2, 3, 5, 10 6. Il serait là. Euh, parce que le positionnement est quand même très important sur la suite de ce que tu vas me mettre. Dans la mouille. Bon, écoute, soit. Donc je vais faire. Je vais avancer de 6. Vas-y. Alors, 1, 2, 3, 4. Maintenant, t'as plus de diagonale. 5, et 6. Ouais. Et je vais blaster ça. Une attaque à distance, hein Sachant que Gorgadra, quand il fait une attaque à distance, blast sur un building, il ne vaporise. Donc, il n'y aura pas de ruines, euh, ni de ruines enflammées. Non. Moi, je suis comme ça, monsieur. Donc, tu, tu sais quoi C'est tes rayons, là, qui font. Ouais. ouais. Et Et il voilà. n'y Et a plus rien. Et voilà. Tout est désintégré. Bah, c'est propre, propre. D'accord. Donc, euh... Alors, qu'est-ce que tu vas euh, investir comme dés Donc, ah. en, en ton attaque de Blast, elle peut avoir combien de dés Elle peut avoir 4 dés euh, blancs. Oh. Non, jusqu'à 8 dés blancs. Ah, oui. La Blast, elle peut avoir jusqu'à... Euh, ah, jusqu'à dé 4 dés blancs des deux. ah oui c'est plus au corps rajouter plus. des, des, des, des power base ce que je vais faire quand même parce que je vois que j'ai une chance qui est plutôt bonne mais je vais quand même pousser un petit peu le truc donc je vais euh, utiliser mes deux dés ouais. parce qu'ici je vais avoir une défense de 5 à battre et puis je vais utiliser peut-être ces dés là qui me fond laisseront... donc en statistique en moyenne les dés rouges font 1 les dés ça. bleus font 0,8. Hein. Euh, il, il y a 5 faces sur 6. Hein, et, et les dés blancs, blancs font euh, 0,6. 0,6. 6. Euh, eh bien, écoute. Je vais prendre ça. Maintenant ah c'est ça. Et il faut que je passe 5. Il si faut que Tu fasses 5. C'est bon. Ah ouais, alors là, c'est bon. Donc là, tu vaporises ce... Euh... Voilà. Ce bâtiment. Donc, on le retire. Et il n'y a pas de ruine non. Et comme tu l'as vaporisé, tu vas gagner des dés de puissance. 3. 2 parce que c'est un building. Un de plus parce que euh, j'ai Gorgadroix qui a Démolisher. Et est-ce que tu veux encore te déplacer Est-ce que tu veux faire encore du stepping Ou est-ce que tu veux te garder une, euh, un dé de monstre Qu ce que tu veux faire Est-ce que tu veux rester là où tu es Est-ce que tu veux te déplacer de 1 éventuellement Non. Non C'est à toi. Moi j'ai les dés qui sont en place. C'est à moi. Bien. Eh bien moi j'ai forcément une phase de monstre. On va tout de suite faire ma, euh, ma phase de montée en puissance. Alors malheureusement, à cause de la destruction, bah, je vais gagner un point de moi. Mais j'ai quand même... Enfin en réalité tu vas gagner deux points. Est-ce de qu'à chaque building que tu sécurises, tu... Un non plus. non, c'est un ou plus. Je... Même si je sécurise plusieurs buildings, je n'ai que un de... un de plus. Ça Donc là j'ai j'ai un power ici. C'est le seul je crois que j'ai. Oui. C'est le seul. Donc ça m'en fait un, plus les bâtiments que je sécurise. Un, deux, trois, et plus un, parce que c'est sa capacité spéciale. Ça m'en fait quatre. Donc j'ai quatre de Power, ce qui n'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est parti quand même pour du combat de Kaiju potentiel. Bah, c'est ça. Et là, c'est euh... là qu'on rigole. Et c'est là qu'on rigole. J'ai envie, le... ouais. envie de te balancer sur ces deux bâtiments. Mais je le compte. Ouais, j'ai envie de te balancer sur ces deux bâtiments. C'est ce que je vais essayer de faire. Écoute, je vais faire mon, mon déplacement d'abord en high mobility. Donc je peux, je peux traverser ce que je veux. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. L'orientation dans ce jeu n'a pas d'importance. Donc on, on prend toujours le côté qui, qui est compatible. Donc là, j'ai fait mes 6 de déplacement. J'ai fait un bond avec mes réacteurs et j'ai ici. Maintenant, je peux faire du stepping. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire un stepping de 1... Et de 2, j'arrive derrière toi. Par contre, avec 4 dés, tu ne pourras pas me mettre sur les deux. Car le throw que tu vas me faire, donc... Ah, oui. C'est suivant le nombre de dés rouges que tu as. Mais c'est pas grave. Maintenant, tu es venu là. En fait, c'est vrai que tu as raison. J'avais pas vu ça. 1, 2, 3, 4. Il a fait exprès. envoie-moi a... envoie là-dessus. Non, mais je vais peut-être pas faire du coup un throw. Je vais peut-être... Euh... C'est ce qu'on appelle du rollback. Non De mais là, je, je, euh, je, je, je suis d'accord Je, je n'ai pas, pas encore dit Mon attaque, je suis là ça Je coupé. peux t'agripper et te ouais. Te claquer contre l'autre Ce qui offre un petit avantage Ce qui est possible, c'est que je t'ai dit ça dans ce but Mais après, voilà, là on est sur C'est du, du meta level, là c'est autre chose Qu'est-ce que j'ai le plus intérêt à faire je, mais tu... Moi, si tu me demandes Rien Je sais que Je sais que non, je, vais plutôt... je voulais faire d'abord un lancer, le lancer, mais je, sais, je ne peux te lancer, lancer là. que jusque-là. Je m'en serais rendu compte hein, quand même en, en regardant mmh. en faisant un 2-3-4, je m'en mmh. serais rendu compte. Euh, mais effectivement, euh, c'est plus intéressant de, de te mettre là, je pense. Ouais, d'accord. Surtout que je peux encore faire euh, du stepping après. Donc je vais faire une attaque, une attaque de monstre. Je dois donc investir minimum un dé blanc et un dé rouge automatiquement pour mon attaque de puissance j'ai automatiquement euh, 4 dés bonus oui. et le reste là, je peux rajouter euh, jusqu'à 4 dés blancs ce que je vais faire parce que là il faut et une défense de 8, 8 hein. ouais. et 8 je vais lancer mes 3 dés rouges également Donc ça me fait un peu 4 x 8, 32, 4, 5, 6, 7. Normalement, je dois, je dois passer par défense. Je, suis je même fait. pas obligé de lancer tous ces dés blancs. Ben, je oui. 1, 2, 3, 4. 4 x 8, 32, 5, 6, 7. Non, je ne suis pas obligé. Je vais en lancer deux de moins. Je vais lancer trois dés blancs. Il mm -hmm. faut que je fasse 8. oh c'est bien parti. Je fais 9. ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et c'est là que le spectacle commence. Donc là, tu prends un point parce que mon attaque est passée. Exactement. Et ensuite, je t'attrape et je te flanque contre ce bâtiment-là. Donc, tu prends un deuxième point. Et, on... et comme il est en flamme, tu prends un troisième point. Donc, tu perds encore deux points. Tout va Voilà. On est là pour ça. Et maintenant, il me reste des dés si je veux m'éloigner. J'ai peut-être intérêt à m'éloigner. Il y a tellement de bâtiments ici que... Je Alors, excuse-moi j'avais ah, dommage je tu viens, prends... prendre dommage, ah, tu tu viens de prendre un dommage au un niveau des deux alors je précise que si j'avais raté mon jet j'avais droit à une relance parce que je sécurise ma, ma garde et j'aurais pu dépenser un des blancs pour relancer ça c'est ma capacité la capacité de se battre ah j'ai cassé un bâtiment et oui donc tu gagnes je gagne de 2D de power. Bon Et maintenant, en fait, euh... j'ai cassé un bâtiment. Oui <rire> Mais en fait, c'est un bâtiment qui est cassé à la suite d'une attaque. Et maintenant, il faut que je. je peux me déplacer si j'estime qu'il y a un endroit euh, plus intéressant. Là... Parce que ça, il faut penser aux contre-attaques. Mais... Il y a tellement de bâtiments là. Je vais faire. Je vais me déplacer déjà de 1, je pense. Voilà. 1. Ah non, je vais faire, je vais faire plutôt un hein, comme ça. Voilà. D'accord. Euh, bon là, il y a celui-là, je ne pourrais pas l'éviter. Je ne vais pas peux être quand même lancé dans cela. Mmh, je, mmh, mmh. je peux être lancé dans un bâtiment. C'est mieux que Ouais, je, je comprends. Voilà, donc ça me, ça me fait dépenser un seul dé. Maintenant. Ah ben non À ton prochain tour tu vas jouer... Ah non, tu peux jouer un monstre, hein, en ah. ouais, ouais, ouais. ouais Si tu pouvais pas, j'aurais même pas bougé, puisque je pourrais me garder des dés de des, euh, des, des monstre pour avoir une, une attaque plus forte au prochain tour, mais tu peux jouer le monstre, donc il faut quand même que je fasse attention. Ouais. Euh, bah Écoute, j'ai terminé, c'est à toi. Est-ce que tu vas faire une phase d'unité Est-ce que tu vas faire une phase de monstre ben Là, normalement, je serais tenté de faire une phase d'unité. Mais j'ai envie d'un peu de spectacle. Donc, je vais activer le monstre. et Je vais essayer quelque chose. J'ai qu'un seul dé d'action. Mais on va voir. Je vais déjà euh, faire la phase de power-up. C'est-à-dire la montée en puissance. La montée en puissance. Alors, ici, j'ai une zone ouais, de, de, de puissance. De, de puissance politique, ici aussi. Donc, tu gagnes deux dérouges. J'ai deux dérouges. Ça m'en fait... Parce que toi, tu sécurises pas les bâtiments. Tu t'en fous de ça. ça. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ok. Euh, donc j'ai cela, et je vais essayer une action spéciale des monstres, qui est Rampage. Ah Et on est là pour ça, mon ami. On est là pour Alors ça. si tu fais un Rampage, tu ne peux pas te déplacer avant. Et je, je ne me fais... déplace pas. Tu ne te déplaces pas. Puisque je peux faire un Rampage de 6, puisque j'ai 6 en speed, ce qui m'amène ici. Donc le Rampage, c'est le monstre part tout droit. Et il écrase tout ce qu'il a sur sa route si la défense dépasse la défense de tout ce qui est sur la route. On va essayer. Alors, je précise que mes, mes exo bénéficient de la couverture de... Ah, mais non, la couverture, ce n'est que ça ne marche pas contre les pauvres non. Ça ne marche que contre les, euh, les attaques euh, de tir. Exactement. Donc, ils ont leur, leur défense de base. En revanche, mon, ma, ma défense... Euh... Ma garde des fans elle a 7 de défense. Ouais. Donc c'est. Elle est... est très résistante. Mais bon, j'ai quand même un peu peur. Hein. Il faut essayer. Ce que je fais, c'est vrai que ça m'embête que tu me casses tout de suite mon. Attends, N'y est pas. Mais si ça, si ça le fait, ça peut être rigolo. Ça, ça te fera peut-être pas forcément rien. mais. Pas trop, non hein. Mais ceux qui nous regardent, peut-être. Donc. Alors du coup, euh, un des blancs nécessairement pour les attaques de puissance des monstres enfin De Gorgatoire, c'est 4D de bonus. Et puis, euh, ta 7 de, de, de défense. Donc, il faut euh, que j'envoie un peu. J'essaye de mettre le plus de dés rouges possible. Peut-être pas tout prendre, mais euh... en même temps, écoute. On est là pour le fun. Tu mets bien. tout. <rire> Je mets tout. On est là pour ça. Oh, bah après, tu... Alors, n'oublie ton... pas ton dé blanc. Excellent. Ouais. Allez, ok il balance tout, tu balances euh, ouais. la totale. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là c'est parti pour le grand Ça fait 8 Ouais. 8 Alors 8, 8 de défense, tu vas me péter. Ça Donc passe tout. tu me pètes mon élite. Ça fait 1. Tu me pètes ce, cet exo à mort, ça fait 2 points de, de power. Euh, tu me pètes mon avion, ça fait 3 points de power. Et malheureusement, tu me pètes la défense. Elle est incombustible, donc ça devient une ruine en dessous. Ce qui fait que je ne prends pas de dégâts, en plus. Et j'ai dépensé 6 rouges parce que je savais que je pourrais gagner 6 rouges. Ce qui fait que je n'ai pas bougé. Tu en as gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le, la destruction du bâtiment. Et il est bien incombustible. Ouais, tout à fait. là ouais, c'est ça. Voilà. Et là, tu rigolo, peux. à vous. Non, je ne trouve pas ça drôle. Eh bien, tu vois, tu n'as pas d'humour. <rire> ça m'embête beaucoup parce que bah, euh, moi, je vais pas avoir beaucoup de power. Et euh, moi, c'était un bâtiment qui était dangereux pour moi, donc j'ai pris le, le pari de la le détruire en fait. Ouais. Et je suis là pour ça. À vous. Oui. Bien sûr. Donc je. Tu joué. Euh, dans mon rôle. Hein. Beaucoup plus agressif que dans les précédentes parties que nous avons joué ensemble. Ah bah oui, mais c'est ça. Ok. Et moi, j'ai joué plus défensif que ce que je fais habituellement. Ce qui peut-être risque de me poser un problème. En même temps, euh, Defender X. Ouais, c'est ça. Tout était. Non, on joue plus fluffy que d'habitude. C'est ça. Maintenant, on va voir comment ça va se terminer. Bien, ah bah, écoute, là, j'ai le choix moi aussi entre faire. Euh, c'est parce que c'est à moi. Hein, ouais. Entre faire une phase de monstre, puisqu'il me reste des dés dans, dans ma zone de monstre, ou une phase d'unité. Je pense que je vais faire une phase de monstre. et bien, viens. De... Si c'est ça, je vais voir combien en power-up Je vais en avoir 1, 2, 3, 3D. Donc, je serai à 5 dés. Est-ce que tu as un endroit vraiment, où je peux t'envoyer Mais j'ai pas beaucoup de dés. Je suis pas certain d'y arriver. Avec 5 C'est 5 la défense. C'est. Non, non, non, non. non oui, C'est 8 même. C'est 8 Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je peux y arriver avec 3 dés blancs, 2 dés rouges et 4 dés bleus C'est chaud, là. Hein c'est pas ça. Ah non, j'aurais de... plus que ça. J'aurais 5 dés rouges. Mmh. 2, 3, 4, 5, 5, ça fait 5 en moyenne plus les 4 des bleus plus, euh, plus mes 3 dés blancs, ça devrait suffire. J'ai tenté, de toute façon euh, on est là pour le spectacle. Donc, j'ai compté, je me déplace de 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, je peux arriver ici, ça, me, ça, ça ne suffit pas parce que je ne peux pas me poser sur, à moitié sur un bâtiment. Donc je vais faire un stepping de 1 okay, pour me placer Ici. D'accord Et ensuite, je fais mon déplacement en high mobility, donc avec mon jump pack. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'atterris juste en face de toi. Je me mets comme ça parce que je vais essayer de t'agripper et de te flanquer sur ce bâtiment-là. Ça fait deux fois que je te prends. Ouais. Je te retourne et je te plaque contre ouais. le mur. On danse un peu. <rire> Allez, c'est parti euh, ben, Alors, j'ai oublié de faire ma phase de power-up. 1, hein. 2, puisque je le sécurise. Donc 1 avec le power, 2 je le sécurise, 3 parce que c'est ma capacité spéciale. Donc j'ai 3 d rouges. Je gagne 3 dés rouges pendant ma montée en puissance. J'ai donc 5 dés rouges et voilà les dés qui me restent. Donc je vais faire mon attaque spéciale. Je dois investir 1 des rouges et un des blanc forcément pour faire une power-attaque. Je bénéficie de mes 4 dés bleus. Donc je vais les mettre ici. Et ensuite, je peux rajouter bah, tout le power et tous les, tous les dés qui me, que je veux en, en blanc. Je peux aller jusqu'à 5 en power. Donc je vais mettre déjà euh, ces, ces 3 dés-là. Je pense que je vais mettre ce, celui-là. Il faut absolument que je réussisse cette attaque. Donc Théoriquement, là, ça doit faire à peu près 1, 1 2, 3, 4, 5. Ouais, ça, devrait, ça, devrait, ça devrait suffire. Là, tu ne feras pas de phase de monstre au prochain tour. Hein. Bon, Déjà. Je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. chaque fois, c'est pas ouais, énormément, non, mais ça suffit. Donc tu te prends 1 et 2. Et ensuite 2 parce que tu rentres dans le bâtiment et tu te retrouves sur une ruine enflammée. Et donc c'est intéressant, enfin c'est intéressant, je ne là mais. Puisque là ça.. Le passe en hyperforme. Non Déjà là Déjà, ouais. Ça va vite, hein. Donc l'hyperforme qui apparaît quand on, on a pris des, des... pas mal de dommages dans la tête, clairement. Oui, on voit la... Ce qui est intéressant, c'est que en revanche, euh, ça offre de nouvelles euh, capacités. Mm -hmm. euh, désormais, j'ai annihilate qui permet de faire super des super damage. Donc tes Donc, attaques de base, au lieu de me faire une blessure, à m'en feront deux, voilà. c'est ça et maintenant, euh, il offre la capacité aux autres, euh, aux alliés d'avoir Ryan. Ryan, c'était... Ils sont vénères aussi. c'est c'était vénère. vénère. Donc, en fait, chaque fois que je détruis un de tes, euh, un de tes petits bonhommes, ouais. t'es vénère et tu gagnes également ouais. un point de power. Ça le Donc, tu vas être encore plus de power et maintenant tes attaques vont faire vraiment très mal, ce qui peut te permettre de rattraper ton oh. retard. Voilà. Donc, je suis content. Je ne peux plus faire quoi que ce soit puisque je ne peux pas faire de, de stepping. J'ai plus de dés en monstre. J'ai tout mis dans cette attaque. Donc Je déplace. Ces dés-là, ils vont dans, mon, dans ma phase d'unité. Donc, forcément, le prochain tour, ce sera une phase d'unité. Ces dés de power, je ne les ai plus. Ils retournent dans ma réserve. Voilà. Dans ma réserve de dés. Et ces dés bleus retournent également dans la réserve de dés. Ce sont les dés bonus. Voilà. Donc, j'ai terminé. C'est à toi. Et c'est forcément une phase d'unité. Exactement. Alors, que vas-tu faire C'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour t'embêter un petit peu Alors ici, j'ai la possibilité de recruter sur des postes un petit peu avancés. C'est plutôt dans mon côté de la ville que ça se détruit. Hein, je vois... <rire> T'as remarqué. Oui. Donc je vois ce que je peux recruter d'intéressant. Peut bénéficier de cover. Ce qui les monte à 4 en défense et 5. Ouais. Donc c'est sacrément costaud. Pas pouvoir embêter ton monstre. Ah, parce que je suis quand même unités. assez reculé, je suis vraiment dans. Ouais. Sans me bon. Alors, je vais sortir euh, une unité Scorcher ici. Ouais. peut vraiment popper vraiment très près de chez moi. Ça va me laisser quelques dés pour euh, espérer faire des choses pas trop trop intéressantes. Je vais sortir un champion. de base. De base, pas une élite, hein Non. D'accord. Alors. Moi je voudrais essayer de potentiellement détruire ce bâtiment, lequel celui-ci, ah oui. l'idéal serait de le détruire avec lui, mais je n'ai pas la distance. Et du coup je ne vais pas forcément avoir beaucoup de vie pour le faire. Donc 1. 3. Il a une portée de 4 Il a une portée de 4, oui. Je publie ce bâtiment là. En fait j'aurais voulu essayer de bénéficier de l'effet de ce bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5 potentiellement. Il se déplace de 5 Lui, ça déplace de 5. Euh... Oui. Ah, Avec le sol. Ok. La rigueur peut venir ici. Ce sera déjà ça. 1. On 5. J'essaie de faire une attaque combinée. Tu étais où là Tu étais là Oui. Euh... Ou tu étais pas là enfin, Je sais pas. Oui, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Il n'y a pas deux diagonales hein, dans les déplacements. Non, tout à fait. Donc lui pourra pas participer. Il me fera que Le deux dés bleus, c'est un petit peu chaud quand même. Par contre, tu peux lancer beaucoup de dés blancs. C'est ça. Non, pas contre ça. 3. Pour une défense de 4 oui, je peux toujours le mettre ici. Oui, pourquoi pas Et oui, je vais le mettre ici. Et passe de combien 1, 2, 3, 4. Ouais, OK. Tu as fini tes mouvements Ben oui, écoute. Donc, le mouvement est terminé, maintenant, c'est la phase d'attaque. Alors, pour cette phase d'attaque, je vais... Ben, écoute, essayer de passer la défense euh, du building, hein, pour essayer, quoi. Alors, euh, attaque combinée de tir qui participe bah en fait il a que ces deux là puisque ici j'ai un range de 3. 1 2 n'y ai pas. Non. Bon, mais... Lui il y est. Donc il n'y a que. C'est l'exterminatrix, c'est ça Ouais, exactement. Plus le scorcher. Exactement. Euh, élite. Non. Non, pas le elite, non Non, c'est pas le élite. Non, c'est pas le C'est pas le Il a la, la, la flamme verte. Donc euh, c'est pas le elite. Donc tu as, tu as deux unités qui participent. Donc tu es, du, tu es obligé de mettre au moins 2 dés blancs. Et au maximum, tu peux mettre combien de dés blancs 4. 4. Donc tu mets les 4 dés blancs. Je se... peux mettre 5 dés blancs. Parce que j'ai 3 et 2. 3 et 2. -ce, ce, le... ce que je veux faire. L'exterminatrice peut avoir 3 dés blancs, effectivement. Ouais, Tout à fait. Donc 3 et 2. Et, et tu as 2 dés bleus, puisqu'ils ont un, 2 euh, un, et 0 Ouais, effectivement. Ouais, j'ai pas de bonus. Euh... Non, donc, euh, et est-ce est que tu as... Est-ce que tu diminues Non, tu fais pas... Est-ce que tu fais baisser la, la, la, la, oui, la défense par l'exterminatrix. L'exterminatrix, c'est pas... Il faut pas qu'elle soit à deux, deux, deux cases, hein, c'est lorsqu'elle est Lorsqu non. sur attaque. Ça, c'est le... Destru... La destructomite, qui va réduire la défense quand elle est à deux, mais... Et elle, elle a une capacité qui permet... Ouais. Donc, tu ne dois faire que 4. C'est quand même jouable. C'est... Ouais. Je t'en... Je ton non, là... non, mais je... je te le dis euh, sincèrement, je pense que... Tu vas le détruire. Je crois que c'était un mauvais pronostic. Tout autant qu'un mauvais jeté. Alors, okay. Bon, ça va. Ça se passe en plus, plus. je l'ai dit avec sincérité. Hein. Mais oui, bon, c'est bien, mais... Moi, je te crois. Je crois que ça n'a pas marché. Et oui. Et, et, et puis. Et tu peux pas voilà. relancer tes dés quand tu as raté Bah euh, non. Ben non, en plus là pour le il coup il est euh... détruit. Moi non plus, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Là, maintenant c'est fini. C est, c est, cette règle là c est, c est on le okay. euh, Est-ce que je fais du push parce que c'est possible Tu peux faire du push, ouais. Euh, que de tes ça, unités vers, vers le monstre. Est-ce que ouais. tu voudras faire une attaque de monstre derrière Moi j'ai fait une attaque de monstre certainement. À ce moment t'as peut-être intérêt à pousser. C'est pas faux. Je vais laisser, hein. ça me laissera toujours cette opportunité, c'est pour jamais. Bon écoute, non, non, non. Voilà. à toi. Là, j'ai fait le push. Yeah Tu as fait ton push, tu as tout pushé. Ouais. Donc, prochain tour, tu vas activer ton monstre. Ouais. Et moi, là, je suis obligé d'activer mes unités. Ouais. Ok. Et ben, je vais, euh, je vais activer, euh, essayer d'activer des unités. Alors, je pourrais m'occuper de petites petites merde, ou je pourrais essayer de à blesser ton monstre qui est à 5 comme tu j'ai toujours mon tank mon tank qui peut lancer jusqu'à 4 d donc si je le fais attaquer et il a une portée de 3 donc je suis à portée ici donc, ça c'est vais... hop euh, portée de 3 lui il lance déjà 4 d plus 3 d bleu donc, rocket chopper il faut que je sois à 2 de défense donc je vais faire popper des, des trucs ça c'est sûr ouais. les avions euh, il faut me faire une blast attaque, les avions ils ont une portée de 3, donc là 1, 2, 3, voilà. Ouais. Je vais faire popper un avion élite. Ouais. Ici. Et un avion normal. On va popper ici. Donc là, j'ai quand même. Je peux faire une attaque avec 3 unités. Ouais, je vais quand même aller me prendre un petit truc là, je, manque... je vais manquer de power à force. Hein. 5, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Ah oh oui, je peux lui euh, attaquer celui-là a, Il a une power hein. Ouais, tout à fait Si j'ai Si j'ai si assez, si assez de de dé. de dé, ouais Parce que là, il faut que je me carte Je vais peut-être faire popper un avion Ah, attendez là. J'y arrive pas, non 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais, qui sont quand même vachement bien, pour le 1 2 3 4 je peux aller là je peux aller sur la, la, la zone négative ou alors tiens je peux ouais. peut-être aller avec celui-là 1 2 3 4 5 6 ouais je vais faire ça donc ouais. il me faudrait peut-être un avion supplémentaire à moins que euh, avec ces trois là ça suffise mais je pense que c'est toujours mieux un euh, plus je vais faire appopper un dernier avion je vais le mettre ici maintenant je vais faire mes déplacements alors celui-là on a dit il allait prendre la zone de power qui est là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ensuite, je vais faire déplacer lui. Bah, lui va faire. On va aller voir mon Un, Scorcher. 3, 4, 5. Bon, si je peux. Il a combien de, de défense, ton Scorcher Il a 50. Ah, quand même Oui, c'est plutôt balèze. Non, il a 2. Euh, c'est moins bien. Ah, oui, c'est moins bien, oui. Mais... <rire> C'est pas foufou, mais bon. Ensuite, lui va faire 1, 2, 3, 4. Ouais. Pour bon. réduire euh, la défense. La défense et participer aussi à une attaque ouais, à distance. Sûr, sûr. Euh, et ensuite, je vais faire. Euh, je vais déplacer cet avion. Je vais le mettre euh, ici. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller là. D'accord. Oh, on on est, ça fait. On, on est bien là. Ouais, ça fait... Ouais, Ça fait. Ouais, mais là tu peux faire. un... Lui, je vais le mettre là. Plutôt. Je n'étais pas un point près. Ouais. J'ai pas trop envie que tu me fasses un. Allez, je vais le mettre. Ramping. Là. Un ramping, un rampaging. Du coup, lui, je vais faire un, deux, trois. Voilà. J'ai tout... Je le sécurise toujours, mais je suis un peu plus éparpillé. Ok. Ils sont tous à portée, et voilà. Et donc là, maintenant, je vais faire mes attaques en commençant par cette attaque. Donc, c'est une attaque combinée de mes, <rire> de mes avions, ouais. de, mon, de mon hélicoptère et de mon tank. Une attaque à distance. Okay. Donc, je suis à portée, hein, je suis à portée pour tous. Euh, ils ont trois portées, je suis à portée, mon monstre. Okay. Euh, je, je fais participer quatre unités. Donc, lui, mon hélicoptère, fait baisser ta défense. Tu ouais. passes de. Alors, maintenant, tu as combien de dés Tu as 9. Tu passes de 9 à 8. Ouais. Ah oui, c'est plus dur à toucher, hein. oh, Il tu pas passe de 9 à 8, de... donc j'en ai 4. Et oui, c'est pas facile de toucher. Donc, j'en ai 4. Je suis obligé de mettre 4 dés minimum. Ensuite, bah, je vais mettre... Euh... Ouais, je vais mettre tous les dés. Hein. Je vais mettre... Euh... Bon, mon, mon tank peut aller jusqu'à 4 dés. J'en ai plus. OK. Voilà. Ensuite, je vais rajouter tous mes dés de bonus. Donc, mon tank à 2, plus 2. Parce que il attaque une créature mm -hmm. euh, gigantesque. Enfin, ta créature en fait, ton monstre. Donc, ça me fait déjà 4. Ensuite, euh, mon avion d'élite. Ouais. Mon avion d'élite, il a deux. Je le prends. Euh, il est à portée. Il est à deux cases de l'autre avion qui, qui n'est pas d'élite, qui a euh, deux de base. Donc plus un, ça lui en fait 3. Ok. Voilà, bah je te... Là, là, non, non, mais attends. <rire> je, je ne, ne me fais pas de pronostic, j'ai vu ce que ça donnait tout à l'heure. Et enfin, mon... Mon... mon hélicoptère, il a 1. T'as rajouté le 3 déjà. Des... T'as rajouté 4 des... Ouais, c'est ça Ouais. Et ah, bah, tiens, tu vois, je crois que j'en ai pas assez, doux. il faut un. un de plus. Allez, c'est cadeau, 4... bah voilà. Alors, on recompte, hein, si tu veux. Non, non, c'est que c'est cool, c'est que... Cool. Je crois que c'est ça, 1, 2, 3. 3 pour euh, mon, mon, mon tank. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai, euh... bon, ouais. moi, je te... Hein, C'est bien, il en rajoute bien deux. Ouais, il en gagne bien deux. deux ah oui, attends, j'ai mis Brawl peut-être. Peut-être que je me suis trompé. C'est Blast 1, 2, 3. Donc il en a trois. Ouais. Ensuite, j'en ai peut-être. Ouais, je me suis peut-être trompé. Ensuite, mon, mon élite, mon, mon, mon avion d'élite, il en a deux de base. Ouais. Euh, L'avion qu'il commande, il va en avoir trois. Okay. Et le chopper, il en a qu'un. De deux. Ouais parce que tu as tu as pris 4 dés tout à l'heure quand tu as dit 3. Ah d'accord et en plus j'étais parti ouais. sur le Voilà. Ouais. Et ça, ceux-là, on est sûr que c'est ça. Donc voilà. Bon. Non, Donc je 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Des bleus. Et ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 des blancs. De et il faut que je fasse une attaque 8 sur ton banc. Ouais. Ah je crois ah que ça passe pas. 1, 2, pas. 3, 4, 5, 6, ça ne passe pas. Pourtant, là, euh... il n'y a pas que pour une fois, voilà. On va, on va, on va ah, Si de... j'avais ma, ma relance... Eh oui, mais... Mais, mais Est-ce est -ce que, que tu as ta relance, pas... Léo Je n'ai pas ma relance. Aille, aille, aille. Donc, tout ça pour rien. <rire> tout ça pour ça. Tous ces calculs... Ouais ouais. ouais. <rire> J'ai pas assez, assez mélangé mes deux. Je pense que s'il avait mieux, mieux fait rouler. Les deux. Ah ouais, ça marche, ouais. Ah, Donc, euh, c'est à toi, David. Euh, c'est une phase de monstre. Je confirme pour les jets de qui restent sur ce qui s'est passé avant <rire> donc je vais activer mon monstre c'est mon je... premier jet de dé vraiment mauvais ouais, ouais, ça. franchement ça va, ça va je te plains pas du tout donc euh, qu'est-ce que tu fais tu vas faire une, une phase de, de monstre euh, j'ai pas le choix alors euh, power up donc j'ai deux power zones ouais, donc et ça t'en fait tout. deux c'est tout c'est tout voilà. ça me fait 8 d de puissance ça suffire je vais venir ici et on va danser un peu qu'est-ce que tu vas faire bah ben, je vais te lancer je m'en tout Et tu je vais peux me lancer, lancer ici. Ici. ici. Un, alors, pour le throw, c'est le nombre de dés de puissance qu'on va utiliser qui va déterminer la distance. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un minima ce que je dois mettre. Et là j'arriverai si je ici. veux t'envoyer ici. Okay. Voilà. Donc, il faut déjà un dé blanc. Ça c'est le Ensuite, 5 dés, ça a monté, hein. C'est carac. 5 dés de boost. Ouais. Et puis, bah, comme je disais, si je veux te lancer là, il faut un ma 5 dés. Ce qui me ferait... Je dois passer 8. Donc pour l'instant, je fais des jets de dés qui ne sont pas... Ouf. J'ai 8 de défense. Alors, s'il te plaît, tu retires ouais. un des bleus parce que tu es à moins de 2 cases. Ça ne me plaît pas. mais ouais. C'est mon pouvoir pas. de disruption, On en a parlé au début. Tu n'as pas 5 dés de boost, mais... Ouais, uniquement 4. Donc ça ça me ferait du 2-4 si on raisonne en moyenne, rapide. Et ici j'ai euh, 5. Non, pas 8. Ouais. Ici j'ai mon déblanc. En fait avec le recul je me rends compte que j'aurais mieux fait de sécuriser un maximum de bâtiments. Parce que là ma prochaine phase de monstre, je vais pas en avoir beaucoup. Alors est-ce que tu as décidé de, dès que tu lançais C'est bon Que tu investissais par là-dessus Euh ouais. Faut vraiment que je passe le truc là. Ouais. Toi t'es confiant. Oui. <rire> oui. oui. Je, je t'annonce que tu vas le passer. Tu étais confiant tout à l'heure. Non Tout à l'heure aussi. Allez. Euh... oui pas que c'est là Ouais, ah, mais écoute, je vais en reprendre un quand même. <rire> parce que <rire> <composer> <frogueil> moi j'ai pas confiance. Ah c'est pas c'est bon, je Ça était à 1. Même... Ok, tu as passé. Alors, tu as combien de dés rouges ouais, Moi, ouais, j'en ai, ai suffisamment. Tu me lances où, alors Eh bien, écoute, je vais te lancer oh, ici ton cap-là pour ah. avoir une zone de euh... recrutement, Donc là, maintenant, on va voir les dégâts que je me prends. Je me prends deux de ta super attaque, puisque maintenant, tu fais plus sur un, mais deux de dégâts. Tu as trois part. parce que je percute le bâtiment. Quatre parce que je me retrouve sur les ruines en le Donc, je prends 4 points de dégâts. Mmh je suis plus qu'à 7 points de vie et toi tu as 5 donc on est nettement plus proche et je suis toujours pas moi en, en hyper forme maintenant est-ce que tu veux faire du, du stepping est-ce que ça présente un intérêt je pensais le faire mais je suis en train de me demander si ça vaut bien le coup donc toi tu n'auras pas ou peu du power j'aurai un des power exactement Ouais donc tu peux pas te lancer comme je le ferais actuellement. donc euh, ouais écoute j'ai pas particulièrement intérêt j'avais une possibilité de repli mais j'ai pas euh, vraiment intérêt en fait tu bouges pas Je vais pas bouger prochain truc ça va être je reprends les mots. Ouais. Ah oui tu n'as pas utilisé oui tu peux refaire une phase de monstre prochain tour hein, si tu veux Je pourrais OK Donc c'est à moi je fais forcément une phase de monstre donc en power en montée en puissance, je n'ai que un malheureux dé de power. excuse-moi, j'ai juste oublié quelque chose. Que j'ai détruit un bâtiment. Moi. Ça t'en donne 3. Ça okay. Trois. ok. Ah oui, toi, t'es bien. Tu n'auras pas de problème de power, mais moi, moi j'en ai maintenant. Il moi me en reste en quand a. même juste quelques secondes pour la phase de push. Euh, ici, ah j'aurai oui, ça bien. si je veux pouvoir popper quand même. Hum, J'hésite à en mettre un de l'autre côté. Je vais rester comme ça. Donc c'est à moi. J'ai fait ma phase de power. Je n'ai qu'un seul power. Donc je ne peux pas faire grand chose. Ce que je pourrais te faire, je pourrais te faire des attaques de blast normales en lançant des blancs et des, des, des bleus. Mais on a vu que même en en lançant beaucoup, ouais. ça fait. Là, maintenant, t'as as 9 de. J'ai 9 de défense. T'as 9 de défense. Ou alors je fais un petit repli stratégique et j'essaie de gagner du power et de. Mm -mm. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je que un power c'est vraiment pas suffisant. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire une, une attaque en blast contre ce bâtiment. D'accord. Pour essayer de gagner un peu de power et pour euh, oui, oui, oui. éviter de me faire fracasser dessus. Donc ouais. ça me fait toujours C'est sûr que droit. si tu restes là.. Euh... Ouais. Et là, je suis, je suis dans un endroit qui n'est pas cool. trop mal. Donc je vais faire une attaque, euh, je, vais, je vais balancer des dégâts sur... Euh, enfin une attaque à distance sur, sur ce bâtiment. Donc je peux investir jusqu'à 7 dés blancs. Avec le maximum de ce que je peux mettre. 6, 7. J'ai automatiquement 4 dés bleus. Mm -hmm. Je peux mettre du, des dés rouges si je veux, mais j'espère que ça devrait suffire. Oui, pour, un pour un bâtiment, ça devrait ouais, être... Ouais. Maintenant... Tout est possible. Quand on ne met pas les dés rouges, on a vu qu'il ah oui, y a quand même des risques que ça passe pas. Donc il faut que je fasse 5. Un, ça 2, passe. 3, 4, 5, c'est bon. Ça passe. Donc je détruis ce bâtiment. Hop. Voilà. Je gagne donc 2 de power. Donc je serai un petit peu meilleur pour le prochain tour. Et maintenant, on encore faire du. Ah, j'aurais pu faire du, du stepping. J'aurais pu me déplacer plus. Et. Ah ouais, non. Si je, je fais du stepping, je vais me prendre un dégâts, c'est pas bon. Bon, je suis peut-être pas si mal, en fait, ici. Je, je reste là. C'est à toi. Je, Maintenant, tu, tu récupères tes Je tes récupère mes dés, tu as raison. Donc, euh, ah oui, oui parce Et que puis, je vais... restes là. Donc, tous ces dés-là vont dans la phase d'unité. Maintenant, il me reste éventuellement 3 dés de monstre. Si j'ai si besoin de refaire une phase de monstre, ça peut toujours servir. Okay. Euh, là c'est à toi, oui, donc il faut que je vois si je garde ces 3 d pour mon monstre ou si je les mets pour mon, pour mon unité. Toi tu as quoi tu as, tu as beaucoup de dés de monstre, tu as que 4 dés d'unité. J'ai que, que, que 4 dés Non. Un dossier là. Mm. Tu as 4 dés dans, dans ta zone d'unité, donc oui, si tu fais une phase d'unité, tu ne vas pas faire grand-chose. Tu as plus de chances de faire une, une phase de monstre, donc je vais garder, je vais garder mes dés comme ça. mais tu as 7 points de vie pour moi. 5 pour Gorgadra. Ouais, tout à fait. Alors, moi j'ai plusieurs choses possibles. À savoir, soit venir ici et te faire euh, un enfin. body slam ici. Ouais. C'est une possibilité. Ce qui te ferait 3 dégâts si j'y arrivais. Je peux aussi te pousser là. Et puis je peux activer les unités aussi. Si je fais 3 dégâts, ça t'amène à 4. Ouais, vous voyez, même, même si je fais un meilleur démarrage que lui. Pour venir dans ce jeu, là c'est clair. Écoute, on va essayer quand même de l'organiser. Hein. Il faut que j'essaie de t'abîmer de un petit peu. Donc pour venir, 1, 2, 3. Ouais. 4, 5, 6, Tu veux venir me permets d'être ici. Euh... Ah, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose c'est que j'ai la phase de power Pardon. Vas-y, fais là, parce que j'ai ici et toujours ici. Deux. Et puis donc... Oh, mètres. Oui, tout à fait, fait je possède ce... T'as vu un peu, hein Merci. C'est gentil. Je les vois un, deux plus. power, plus tu sécurises ce bâtiment-là. Exactement. Et c'est le, le seul que tu sécurises. Alors, que fais-tu Quelle attaque fais-tu Est-ce que tu fais un... Un lancer ou est-ce que tu fais un body slam ouais, Un body slam. Dit... Est-ce que tu me projettes sur ça Est-ce que tu m'attrapes et que tu me déposes à côté de toi ou derrière toi On peut <rire> faire aussi le body slam comme ça. Un ouais, catcher ouais, de souplex, quoi. Ouais. Ce qui n'aurait aucun intérêt. Si c'est bon. Pro... Ah oui Ah pour la beauté du geste ah oui. ah oui Bah là, si tu me prends par les sentiments. Je, <rire> je vais. On va pas le faire quand même. Mais je ne vais pas le faire quand même, je... Alors <rire> Ben bah, non bah écoute, je, on va faire simple. Encore, je, je vais essayer de tomber là. D'accord, tu on me fais un body simple, tu m'attrapes et tu me projettes ouais, ouais, ouais. contre les, les ruines en flamme ouais, Est-ce que ça te va Ouais, ça me va. Donc, j'ai 5 moins 1 vu à ta capacité. Ouais. 5 euh, des bleus. Moins 1, 4. Ensuite, j'ai forcément un des blancs. Et forcément un des rouges. Mais il faut que j'essaye de passer ça quand même. T'as une défense de 8 toujours. On va mettre. Je vais remettre 6D en fait. Tu remets tout ça. Ouais. Ah J'avais je oublié, j'en avais un deuxième de power ici. Et un, 2, et pas qu'un seul. Faut pas oublier, faut, faut, faut, faut tout faire vraiment dans l'ordre pour pas oublier. Phase de power, on regarde bien si on occupe des, des, des zones. Maintenant j'en occupe deux. Et on regarde bien si on ouais. euh, sécurise des bêtements, tu en sécurises un. Écoute, pense que aussi, je vais mettre tout ça. Ok d'accord. Alors, vas-y. Donc tu as mis pas mal de death power, tu as mis Ah ouais, donc tu seras plus de tu prends une, une phase d'unité derrière. Ouais. OK, vas-y. Vas je, peux... je pense que ça passe. oui, oui c'est bon, 1 bon. bon. euh, bon, 2 bien. 3 4 5 6 7 8 9. 10, 11. Ouais, c'est bon. Donc tu me fais deux dégâts. Donc déjà je passe à 6 5 et un troisième parce que tu me mets sur les flammes, donc je suis à 4 Voilà. Donc moi aussi, je suis dans ma dans ma hyper Donc il y a deux règles euh, spéciales qui sont rajoutées. D'abord le Energy Cycle, le cycle d'énergie, c'est-à-dire que une fois que j'ai dépensé, euh, si j'ai fait euh, au moins, j'ai investi au moins deux dés blancs, que j'ai réussi mon attaque, euh, j'ai le droit, même si j'ai plus de, de dés dans ma zone de monstres, de remettre de recycler de l'énergie, de remettre un dé dans cette dans, dans cette réserve, ce phases. qui me permettra de d'enchaîner des phases de monstres, même si euh, euh, voilà. D'accord. Mais il faut que j'ai investi au moins deux dés blancs, donc je peux pas le faire tout le temps. Voilà, euh, ça c'est la première règle. Et la deuxième règle c'est beat back, c'est-à-dire que lorsque je fais des attaques euh, à distance, si je te touche, je te projette de deux cases dans n'importe quelle direction en ligne droite. Donc ça veut dire que si ça provoque des collisions, tu te prends des dégâts. Voilà, ce sont les deux règles spéciales que j'ai en plus. Moi, je n'ai pas de super attaque qui font plus de dégâts dans, ma, dans mon hyperforme, mais j'ai toujours ma mobilité et cette possibilité de réattaquer. Euh, voilà. je, ma défense est à 8, je crois que c'était. C'était 8. C'était 8. Ça n'a ouais, pas changé. Je n'ai pas. Ouais, pas changé. Bon, ben, c'est parti. Je vais soit faire une phase de monstre, soit une phase d'unité. Là, Je pense que je vais peut-être faire une phase de monstre. Hein. Si je fais une phase de monstre, j'aurai 6 dés, donc je peux quand même te projeter à ces cases. 1, 2, 3... Ça va peut-être le coup, là. Oui, parce que ça me ferait 3, quand même. Ça te ferait 3, et puis, euh, tu sécurises plus ce bâtiment, tu n'as plus beaucoup de power. Donc, je vais faire ça. Je vais, euh, je vais faire une phase de monstre. Donc là, c'est pression, on ne se trompe pas. J'ai bien un dé de puissance ici. Alors, je précise que dans la version finale des règles du jeu, il y aura un glow, un halo qui permettra justement... Euh, de savoir tout de, de savoir de euh, que, voilà de pas manquer des, des, euh, des, des cases parce que euh, elles sont recouvertes donc j'ai un ici j'ai un ici ça m'en fait deux j'ai deux de de power en plus mais ça compte ah, okay. attends je suis à 6, je suis moins à poil que tout à l'heure où j'ai pas pu t'attaquer parce que ça valait pas le coup donc ce que je vais faire c'est que je vais me placer il faut que je vois à quel endroit euh, c'est le mieux je pense que c'est mieux que je vienne ici donc je vais faire avec mon déplacement normal 1, 2, je vais venir juste ici. Et je vais essayer de te lancer là-bas. Et je peux même essayer de te lancer ici. Euh, donc, je, je dois investir minimum un des rouges et un des blancs. Ça, c'est le minimum. Euh, dans mes power attacks, j'ai 4. Maintenant, quand je suis en hyperforme, en hyper je peux aller jusqu'à 6 des blancs, mais je, je n'en ai pas. Donc, je vais mettre. Je vais mettre les deux, comme ça, j'ai je, je, une hyperforme, si j'avais éventuellement besoin de recommencer, je pourrais le faire. Euh, puisque J'ai investi plus de deux dés blancs, donc ouais. j'ai ma j'ai mon, mon Energy Cycle qui peut marcher mmh. si mon attaque touche. Intéressant. Et ensuite, je vais investir les dés rouges. Donc tu as une défense de combien, rappelle-moi De 9. 9 Oula, je vais tout mettre. Je ne vais pas trop, trop, trop, trop tergiverser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 6 dés, ça me fait 6 en moyenne. Euh, les 4 dés bleus, ça fait 3. Ça devrait ouais, passer, c c Maintenant, on n'est pas à l'abri, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai lancé énormément de dés. J'ai fait un truc complètement pourri. Donc là, je vais bien faire rouler les dés. Et on va prier. Parce que là, si ça ne passe pas, je ne suis vraiment pas bien du tout. Ouais, je pense que là, ça passe. pas ouais. bien. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bien joué. Donc là, je te prends, je te fais déjà un dégâts. 1, 2, 3. 3, et par tu pas. vas... 3. Ouais, petites secondes. Je fais ça. 2, 3, et je choisis de t'envoyer ici, c'est-à-dire que j'écrase également. Donc là, ça commence à... Voilà. Alors, je te l'écrase. Donc, je vais gagner en, en power puisque j'ai détruit un bâtiment et j'ai détruit un, un ennemi, donc je gagne 3 points de power grâce à ça. Tout à fait. Et toi, Moi, comme je t'ai dé... blessé et que j'ai détruit un de tes ennemis, tu gagnes 2 de power. C'est ça. Les autres power vont dans ma réserve. Ça, ça va là. Donc il te reste combien de, de, de points de vie Il me reste 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Energy Cycle, ouais. puisque j'ai réussi pour remettre un dé dans le monstre. On ne sait jamais. Ça me laisse une option au prochain tour, si j'en ai besoin. C'est pas bête du tout. C'est donc à toi. Ah, la vie, elle commence à faire la gueule, hein. On s'est bien détruit là. Pas dans ton côté. De ton côté, tout est propre. C'est hein. clean, clean, ouais. C'est vraiment dans... Ouais, ouais. Je, bah, je suis une fille devenue... Euh... Ouais. Donc là, moi, c'est unité, direct. On annonce. Forcément, les unités. Pouvons ouais. faire tes unités tu vas essayer d'activer ton monstre. Donc la seule chose que je peux essayer de faire pour l'instant, c'est de réduire les dés rouges que tu peux avoir. J'ai deux zones pour ça. Avec un qui a une défense de 4, et un qui a une défense de 1. <rire> c'est vrai. Les avions, alors, ils sont un peu squishy, il faut dire ce y est. Mais ils sont très rapides, euh, et bien ils sûr, tapent ouais, fort. Mais, mais attention, c'est pas, pas, pas une critique. peut être reste 2 points de vie. Hein. Ouais. Alors, je vais... Spawner quand même, pas besoin de spawner une grand chose à vrai dire. Il faut quand même un truc qui tape un peu. pourrait le faire si je détruis celui qui est là. Ce serait sa fonction. Ça peut plus, ça. Donc je vais spawn pour recruter. Lui ici par exemple. Il y a encore un peu de place ici. Ça peut être intéressant. Et écoute, je vais spawn ici lui. Et je vais juste spawn un scorcher. Ok. Ensuite, je vais avancer. Lui, je vais le mettre là. Ok. 2, 3. Elle est là. 1, 2, 3, oui. Tu vas aller ici, oui. 4, lui pour, aller là. Autant mettre la limite. Il se déplace de combien 5. Il hein, a voilà Mais Pour imaginer qu'il est là. Ah, J'aurais peut-être dû euh, essayer autre chose. Je suis en train de penser. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Il y a lui aussi qui est là. Qui pourrait venir. Ah. Attends, ils sont. Il est volant. Si si. Ouais, ouais il est volant. Donc tu peux aller sur. Il la aller là. Ouais. Après un deux trois. Ouais, ça peut être intéressant, malgré Et tu peux être sur un hasard parce que tu voles. Et tu peux être sur une... Tu peux aller là. Ensuite, je vais essayer de le détruire, lui. Vas-y. Avec euh, l'expo de Hawk, qui a 3 dés. Et il peut aller jusqu'à 6D, mais je vais en garder quand même pour là-bas. Je, mmh. je vais mettre 4 Je vais mettre 2D. D'accord. Je vais espérer que ça... Il faut que tu fasses 1. Il suffise. Il faut faire 1. Il va, il, va, il va disparaître aussi. Il va disparaître aussi. Il est là pour essayer de t'enlever. Alors comment ça se passe d'ailleurs Est-ce que ça comptera pour moi Est-ce qu'il me donne un power ou pas Est-ce que je te donne un power C'est pas sûr que... Tu vas perdre un... Euh... Non, parce qu'on le qu replace dans la réserve. On le On replace dans la réserve. Okay. Il n'est ouais, pas, pas détruit. Ouais. Replacer dans la réserve. D'accord. Ok. Move des units. C'est pas C'est pas détruit. Le mien non. repart ici voilà. dans la réserve sans te donner Tu gagnes un point de power. ici euh, si. Et oui, parce que j'ai détruit ton monstre. Euh, et puis ensuite, je vais faire une attaque combinée de ces quatre là. D'accord. Celui-ci fait que tu as une.. Enfin, il attaque. Et quand il attaque, tu as une défense réduite de points D'accord. Euh, il a deux. Je regardé les boosts d'ice, c'est les plus.. Il va y avoir un petit peu de calcul. Lui, il a deux. Euh, elle a deux. Et puis ensuite, j'ai que des attaques de Scorchers. Parmi lesquelles il y a une unité d'élite qui est ici. Et qui va faire bénéficier celle-ci, elle a deux, d'un bonus. L'unité d'élite, elle a deux. Des bonus. Et puis, elle fait donc bénéficier d'un dé. Celle-ci. On va mettre tous les dés blancs. Et j'ai oublié celle-ci. Mais celle-ci, elle a pas de bonnet. Alex. Voilà pour ça. Tu n'en as qu'un qui est à portée de ton leader. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Euh, et puis je vais essayer de.. Euh, C'est ton tank hein, qui est sur euh, oui. sur la zone de.. De power, oui. C'est pas simple parce qu'il a 4. Ouais. Mais il a moins un. Ah ouais, donc ça va. C'est mieux. 4 c'est dur, c'est comme un bâtiment presque. Ouais. Ça. Ah pratiquement comme un bâtiment. Surtout quand il est à, à proximité d'un bâtiment, mais uniquement contre des tirs. Ouais. Quand il, quand il, et puis quand il a un cover, ça peut fait... être. Voilà. Bon. Je crois que tu ouais, l'as ouais, eu. hein que que tu veux, que tu veux. Je retire mon beau tank, ma plateforme mobile, et tu gagnes encore un point de power. Donc maintenant, tu as tous ces dés qui vont dans la zone de monstre. Ouais, c'est ça. Et ça ouais. termine ton tour. C'est ça. Ok, donc c'est à moi. Alors, là, je suis dans un choix un petit peu euh... cornélien. cornélien. Soit j'essaye de t'achever avec mon monstre, ouais. mais j'aurais peu de dés parce que j'ai plus du tout de power. Hein. C'était l'idée. J'aurais que 3 de power. Et un des blancs plus mes dés bleus. bleus euh... Alors si je fais une blast attaque, je peux avoir 5 dés bleus. 1, 2, 3, 4, 5... 3 d rouges, plus 1 dés blanc. Donc là, ça, ça va me faire 3 en moyenne. mais 5 d ça va faire 4. 4, 5, 6, 7. Et le dés blanc, ça fait, fait 0,6. 6. Ça fait 7, 8 en moyenne. Et il me faut 9. Donc, c'est pas intéressant. ce que je pourrais te faire une blast attack, sachant que tu as le beatback qui pourrait te projeter. Mais c'est pas... C'est pas génial. Ou alors, je fais, une je fais venir des... Des unités. des unités, pour gagner du power, pour sécuriser des bâtiments, pour se faire une attaque contre ton monstre, pourquoi pas. Je pense que là, ça vaut pas le coup de faire une, une phase de monstre. Donc je vais faire une phase d'unité. Premier truc. Le risque, c'est qu'ensuite tu sois à côté de moi et que je une phase de monstre. Et que pour le coup, euh, ce soit difficile. Pas forcément. Ah oui. Euh, si je serais, non, je, serais je serais forcément à côté de toi. Ouais, ça, ouais. parce que peux, et peux pas faire de ouais. bon. Là. Après, il bon, okay. y a peu de chances que tu me fasses une attaque... Tu, ah, si, 4 Tu peux me faire 4. Hein. Ouais, tu peux me faire 4, en plus. Donc, euh, c'est vraiment trop risqué. Donc, je vais vraiment définitivement faire une phase euh, d'unité. Et là, j'essaye de voir si je pourrais pas essayer de, de te faire une belle, des belles attaques combinées. Pour te faire blesser, passer ton, ton monstre. Mais on a vu que ce n'est pas facile. Hein. Mmh. C'est vrai. Je vais essayer de faire ça. Je vais, faire une attaque. Je vais essayer de faire une attaque combinée avec, euh, avec les monstres. Enfin, une attaque combinée avec mes unités. Euh, de manière à... À faire des dégâts. À faire des dégâts, à, à prendre quand même quelques zones de power. Et si possible, sécuriser un bâtiment. Voilà, c'est le but. Et préparer mon, ma prochaine attaque. En plus, d'empêcher un, un trajet facile. Quoi. Donc, je vais faire ça. Je fais une, une phase de une phase de euh, d'unité. Donc, je vais d'abord faire poper mes, mes, mes unités. Alors là, il faut bien réfléchir à ce que je vais popper. Euh, donc, j'ai des avions. J'ai un avion d'élite qui peut être là. Donc, avion, avion. Les avions, c'est ce qui est le plus adapté, je pense. Et lui, donc, je fasse au moins un avion. Au moins un avion. Et peut-être lui. Ça devrait suffire. Allez. Je vais poper un avion. Je vais le faire popper euh, ici. Je pense un et je vais faire poper mon euh, plutôt le char ici, l'avion ici et le grand char ici. Ça, ça me fait deux. On va essayer de s'en tenir à ça. Je pense qu'il faut que je fasse au moins une attaque, enfin, au moins quatre mecs. Tu as une Mais ça va être dur quand même. On s'en tient là. Donc, je vais faire tout de suite bouger lui. Lui, va faire... Mon hélicoptère il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Un, il va ici. Il y a un 2. Il y aura un de, de, de truc en moins. Lui, euh, il va venir ici. Donc, il, aura, il pourra t'attaquer. Et je, je, je maintiens une zone de power. Mm -hmm. Lui... Il va venir ici. Comme ça, il te, il, te, il te gêne un petit peu. Si tu dois venir, tu apportes de tir si c'est pas fort, c'est quand même oui. il porté de 3, bon j'ai même pas besoin 1, 2, 3, même là je peux, même là, ça marche même là ça marche lui, attends maintenant je vais faire 1, 2 2, je suis bien ok ça je sécurise aussi le bâtiment lui il va venir là 1, 2, 3 je suis à portée il me reste à faire participer éventuellement les avions donc je vais faire là j'ai un truc qui sécurise Là, tu vas faire une phase de monstre. Hein, oui. Lui, je vais le mettre ici. Il vient au milieu. Je suis à portée. Lui, il reste là. Et lui, je vais le mettre... Là. Évidemment, là, tu peux faire un gros truc, mais c'est pas grave. Hein, de toute façon. Faire un gros truc Un lampage Oui. C'est pas intéressant. Non. Et lui, il va venir là. Ouais, il, va venir, la... il va venir prendre cette, cette zone ça, de power c'est erreur d'avant voilà bon bah là c'est terminé euh, j'ai fait tous mes mouvements, j'ai fait tous mes pop je sécurise ce bâtiment j'ai ces deux zones de power donc je suis mieux pour le prochain tour et maintenant surtout euh, je vais faire une attaque qui si elle marche te fera passer à un point de dégâts donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'en ai même 6 qui peuvent participer mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ils font tous du tir voilà ouais, c'est pas bon donc là, ça me fait ces 6-là. Et maintenant, ce sont les dés bleus qui vont... Alors, lui, te fait descendre de 1, ta défense. 8. Ça fait 8. Et ensuite, euh, on va voir mes bonus en dés bleus. Donc, c'est euh, ci on ne va pas se tromper. Euh, je commence tout de suite par mon euh, MR Tank. Il a 1 plus 2, ça fait 3 en Blast. Mon Rocket Chopper, mon hélico, il a 1. Mon, euh, mon Exo Armor, ce n'est pas un leader en Blast, il a 0%. Il a zéro. C'est pas grave. Il a lancé. Donc oui, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il sécurise. Et enfin, il me reste mes avions normaux. Alors, sur cette fiche-là, il y a une petite erreur. Ils n'ont pas deux de, des bleus de base. Ils ont un. Mais comme ils sont apportés, ça leur en fait deux. Donc, ça m'en fait quatre. OK. Un, deux, trois. Quatre. Là, j'ai Ah oui, quatre. Rien pour lui. Un, deux, trois, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Ça me fait 10 bleus. Voilà. Ok. Et tu as combien de défenses 8. 9 moins 1. Alors, évidemment, tout à l'heure, ça n'a pas marché. Là, si ça marche, c'est une bonne chose pour, euh, pour les défenseurs. Pour, pour les gars. défenseurs gardes. de la planète. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça passe. Pas 5, 6, 7, 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça passe. Je Cette fois-ci, tu prends une blessure. Voilà. Bien wesh. Ouais. Bon, C'était une grosse attaque combinée. Alors là, il y avait vraiment le paquet. Euh, vous voyez, comme c'est dur de faire des blessures à un monstre avec des petites unités. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Et tout ça, ça va dans ma, dans, ma, dans ma zone de monstre. Et tous ces boosts dice, je les, je les récupère. C'est à toi. Alors... Là pour moi ça devient un peu compliqué, j'ai en gros deux options puisque je vais, je vais jouer le grand Gorgadra. Soit je reviens ici. Ouais. Mon problème c'est que je te ferai que 3 dégâts. Si tu viens ici pourquoi en... Pour te faire un body slam. Ah oui, tu peux venir ici. Alors ah oui. tu peux tu sais que tu peux te déplacer à travers tout ça, tu t'en fous hein mes unités t'empêchent pas de marcher, elles t'empêchent de t'arrêter. Enfin là, il y a... Ah oui, tu prends Ah oui Je, oui, mais tu je peux contourner. Je tu peux contourner. Ça, pas... Mais il se trouve que tu as pile un de plus. J'ai quatre. Ouais. Ça montre à quel point ça peut être... Euh... C'est très serré. Très tendu. Ouais. Très très très serré. Parce autre... que toi, tu à un point et moi, je suis à 4 points de vie. Mais c'est à toi de jouer. Et oui. Donc c'est un peu suicide. Là. En même temps, euh... j'ai une autre option. Qui est de détruire un de ces bâtiments pour me régénérer d'un point. Malgré tout, ça ne m'amène qu'à 2. Et toi, après, tu joues forcément ton monstre. Oui. Mais tu auras 5 dés. Peut-être même 6. Avec euh, quoi 6. Non, même plus. J'aurai 1, 2, 3, 4. Ah oui, parce que tu sécurises. 1 pour la sécurisation et 1 parce que ma capacité spéciale me permet d'en avoir un de plus. Ça, c'est bien. Oui. Donc après, euh, je vais prendre une bonne, euh, une bonne fessée si je viens là. C'est ça, la faire. Écoute, euh, même si ça peut être rigolo d'aller détruire ça pour aller chercher du PV, on va venir ici, prendre un dommage. On va plutôt jouer là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. C'est possible. Merci. Alors, tu fais, tu vas faire une diagonale d'abord. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moyennant deux steppings. Voilà. Tu es... ça me permet d'être ici. Ouais, tu es ici. Ce que et je là. peux faire, c'est faire un slow pour essayer de te balancer là. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe, ça, ça détruira automatiquement tes unités. Oui. Parce que bien. Tu pourras en choisir deux sur trois. C'est Bon, on va faire ça. On va essayer. Hein, on est là pour, pour rigoler. Et ça m'évite euh, de sécuriser et donc de gagner deux points de power. Bah, j'essaie Donc, puis c'est Gorgadro il est là pour remettre des claques hein, en vrai. Donc j'ai 5 dés de bonus, oui. moins 1, parce que je t'attaque à moins 2 de distance. C'est ça. Ensuite, j'ai bah, des dés blancs. Combien tu peux en mettre Là, c'est un, prends... une, une, une power attack Tu peux en mettre deux, une... euh, 8, jusqu'à 8. Donc on va faire ça, ça, ça fait 2, on a dit 2, 5 environ, ça fait 4. Ça, ça me fait euh, 6, 5, 7, 5. Et je dois passer 8. Ah, D'accord. Tu peux assurer. Ah bah oui. Bah De toute façon, bon, oui. Par contre, je vais pas détruire, de... vais détruire des unités, quoi. Là, a... Ça se ouais. refera quand même des points de power, hein. Ouais. Et donc, je vais faire ça, le blanc, le rouge. Le... Allez Essayons. Donc, tu vas essayer de me lancer par là-bas. Ouais. Parce que vite, chaud. Allez. <rire> faut faire <rire> Alors, tu peut faire. 3, 4, ouais. 5, 6, 7, 8... Pile, pile, Le dernier. si tu avais pas fait ça. Et oui. Donc, 8, bon, ça, ça veut bien. dire que tu me fais 2 grâce à ton attaque, et ensuite tu me projettes et tu veux me faire atterrir euh, ici. Ici. Les deux premiers là bon, ouais. Donc, tu gagnes 2 points de power. Et on... Bon, émertant qu'il a souvent été broyé. Donc là, il ne me reste plus que 2 points de vie, et toi, il te reste un point de vie. On arrive vraiment à la fin. Ouais. Donc, tout va se jouer là maintenant. Soit je réussis mon attaque. C'est ça c'est terminé. Ça. Soit si je rate mon attaque, je pense que c'est terminé pour moi. Donc, dans tous les cas, ça va se jouer à ce tour-ci. Au prochain tour de, de, jeu, de chacun des deux joueurs. Bien. et eh bien, on va voir. Euh, je vais tenter le coup tout pour le tout. Euh, j'ai combien de power Alors, je fais une phase de monstre. Je ne sécurise plus malheureusement ce bâtiment. Parce que tu m'as lancé dessus. Mais j'ai quand même deux... Deux zones de, de, de puissance. Donc ça me fait deux points de power. Qui sont quand même importants. Carrément. Ça me fait 5 des rouges. Ensuite, je vais regarder ce que je peux faire. Bah là, je n'ai pas intérêt, en réalité. Euh, je pas intérêt à faire, euh, à faire une attaque de power. Parce que je ne peux lancer que 6 des blancs. Euh, et que ça ne me rajoute que 4 des La... bleus. Donc je vais faire une, une attaque en blast. Ouais, il suffit d'un dégât. Hein, il suffit d'un dégât. Et en plus, avec mon beatback, je peux même te mettre sur... Oui, pour le fait, pour le fait. mais c'est même pas la peine oui, puisque oui. il suffit de faire une attaque. Bon, je vais me positionner, euh, l'important c'est de me positionner à un endroit qui me, me fasse avoir le moins de dégâts possible, c'est surtout par rapport au lancer il ouais, ne faut pas que je reste. à ce bâtiment ici, c'est peut-être pas si mal, de toute façon euh, je ne peux pas éviter les, les, les deux d'attaque. Hein. Tu as beaucoup de dépouvoirs Non, tu en non. as que deux ouais. je, je suis là. Et de venir me mettre ici. Je suis ici. Mais parce que tu peux à distance en plus. Je suis à distance et je suis pas dans des endroits où tu peux facilement. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4, euh, 4, 5, 6. Voilà. Alors, vous pouvez compter, mais c'est sûr, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de problème. Je, okay. suis, je suis bien... En, euh, avec mon, mon jump, j'arrive ici sans problème. Ici, ouais, si tu peux me lancer là, hein, Éventuellement. Ouais, ouais. Non, je peux pas. 1, 2, 3, 4. pas. je peux pas. Pourquoi Tu as pas, pas les, assez de pas puissance Tu ouais. as, as, as des trucs qui, euh, qui tiennent des powers Non, non, non. non ça a été Donc tu bien. pourras pas me lancer. C'est ça aussi le truc. Donc c'est ça. J'assure je, je, je, au cas ouais, où. Ouais. Là, je vais faire une blast attack. Donc, euh, je peux lancer jusqu'à 7 dés. Donc, évidemment, je vais les lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais les lancer. J'ai 5 dés de, de boost. Ouais. Et je peux mettre les dés de puissance que je veux. Je vais tout mettre. Ouais, donc, je fais juste une attaque en rayon, toute simple, pour t'achever. Est-ce euh, que la terre va Est-ce que la terre va vaincre Alors, il faut que je fasse 9, hein. Ah, Excusez-moi, là, là, je. faut je, que ça fait bien rouler les dés, je, faut, je, que je, que ça faut que ça mélange. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon. Le jeu, bon, Voilà Donc, Gorgadra est détruit. Il n'est pas parvenu euh, à vaincre la planète. Non, pour euh, la Terre survit, mais il reviendra <rire> Mais je termine à 2 points de, de vie seulement. Ouais. Hein. Donc euh, c'était tout se jouer sur ce truc-là. Donc j'ai fait un meilleur démarrage que toi, mais tu es très rapidement. Je, toi, bah, tu revenu, tu es venu dans mon camp ouais. et tu as rattrapé ce retard. C'est ça qui est intéressant. On voit que malgré mon très très bon départ, eh ben, la partie reste très serrée et on voit que euh, le positionnement est crucial dans ce jeu. Et puis j'ai deux trucs bâtiment qui pouvaient me poser. Très, très vite t'as bien fait parce que... as mis... ce qui fait que j'ai eu des gros problèmes de power et il y a même vrai. une fois où j'ai pas pu t'attaquer parce que euh, j'avais pas assez de power et donc parfois même quand on peut il faut ne pas attaquer pour mieux préparer sa prochaine attaque bien se positionner pour ne pas être lancé dans des, dans des obstacles qui te font perdre beaucoup de pouvoir de, de, de points de vie et voilà donc c'était serré j'espère que ça vous a plu il y aura d'autres vidéos et notamment la prochaine qu'on tournera ce sera une vidéo euh, en coop ça peut être intéressant à très bientôt et merci pour, euh, pour avoir regardé cette vidéo. Salut!